Yo les jeunes, c'est j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Postcryptum. Une grosse mise à jour est sortie il y a quelques jours et j'y suis retourné avec Wolf. La mise à jour concerne principalement les véhicules mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui j'essaye juste de reprendre mes marques sur le champ de bataille, sur la map Arnhem. Je vous laisse regarder ça, bon visionnage. Derrière toi, il impact. C'est qui à côté de moi là Je sais pas le nom. Euh ouais, je suis juste à côté de toi là. C'est la maison à droite, carrefour là à droite là Au fond Ouais au fond à droite, juste dans l'angle Là où ça à ah, okay. Ouais, Désolé, ils sont tout prochains, je vais en découper un là Ouais t'inquiète, j'ai... Traité un Pax Wolf, ça traversait. traversé... Euh... Parce qu'il y a le char, j'ai rentré droit là Il est tout seul dans son char, euh... le copain On sort de cette place là. Ils sont beaucoup dans le coin, faites gaffe. Dans l'avant-poste, y'a du monde, Wolf là. Tu les as Merde. Je vais recharger, je vais l'attaquer. Tu m'appuies Je sais. ouais. Est-ce que j'ai quoi J'ai un couteau A mon avis, ils ont un SP ou une radio pas Il a dû sortir. Il serait qu'on reste là. ok hein. Je suis pas loin. Non, sous derrière il y Il y a à côté, il y a personne. J'ai pas que ça me dit. Fais gaffe, Wolf, la maison qui oui, est. sur ouais, euh... la voilà, droite là au fond, je crois qu'il y a encore un mec dedans, j'ai vu du mouvement tout à l'heure. Non, non, il y a un mec à nous qui en se est, se est se sorti dire. là. Ok. Ah, Ma désolé. elle a servi à rien. Ouh ok, j'avais pas saisi qu'il y avait une charge qui là avait là été je posée. J'ai je... <rire> failli crever. Là, je... Ah j'ai fait crever putain C'est bon dans le bâtiment il est mort, il est mort dans le bâtiment Je pas de grenade ou quoi C'est toi qui es couché Wolf à côté du mur hein. Ouais, ouais. J'en ai eu un premier étage ai des bâtiments au milieu là T'as fait de faire TK non il y a un regard, ouais, a crois, ouais Il ouais Y'en a un qui m'arrose là j'sais pas d'où ça Ah ok visu, euh, bâtiment à euh, ta gauche Wolf Sur la hauteur Deuxième étage On bien caché. Bâtiment juste à votre droite. Ah putain, bien. il m'a mis une tête. Ah, du non, merci, Miche. Mais... Allez, euh, faut jouer le point, ils sont en difficulté en face. Euh, en face, et nous aussi, un petit peu quand même. Merci. Alors maintenant, on essaie de jouer le point, on va se pas trop grouper. Parce euh, que. des kills de groupe, donc ça pue. On s'écarte, on s'écarte. Ah, C'est des câbles anti moi hein. C'est <rire> des câbles. On se passe devant. Attention sur le point. Il est où le point Il est au-dessus. Euh... Ouais. On monte sur le point du coup. Je plus de stamina à part que... Ah, si on peut caper d'ici Wolf là, je suis, en... je suis pas dans. Je passe ah sur le pont, je suis en bas là. T'es premier ou deuxième étage Premier. Fais gaffe, y'a ouais. du monde, bâtiment d'en face Wolf ouais. Bâtiment ouest, Attention, deuxième étage. Les marqueurs que j'aime mettre, euh, ouais, ça campe sévère dans les bâtiments. Il est pas là. là ou pas non non on joue à cache cache oh putain, il m'a mis une tête sérieux le mec il a eu le temps de se pencher je voyais à peine son en casque bah ben moi vois je tête. vois sa tête mais j'ai l'impression que ça traverse pas les barreaux de, de le sais, oui, du balcon que je peux monter je suis dans l'escalier non mais j'ai plus de je peux pas te soigner oh. non j'ai plus ma picouse Ouais attention à euh, sortir la ça capte ça... aussi Les tipex on est où un peu du, du décapage là on, est... on a blanchi là Y'a un mec ouais. juste à mon ouest là dans un bâtiment C'est bon on est tombé, tombé, ok c'est traité Moi euh, bon, je fais pas te relever hein. Ça capte pour nous ou pour eux euh, là on était en train de caper là ça ça stagner là on est c'est blanchi mais il euh, y a personne qui capte. C'est neutre. Voilà, c'est ça que je cherchais. <rire> C'était plus simple de dire c'est neutre. T'inquiète, t'inquiète. <rire> C'était pas évident, hein, quand on veut. T'as pas givé, moi Ouais, ah ouais, c'était compliqué, hein. D'accord. Bah, pourquoi faire Bah, vu que t'étais tout seul en plus. Y'a personne qui peut venir te tout seul, T'as pas de MSP et tout. Mette ça C'est vénère. Ah, J'ai quitté Bah, ouais. Euh, mon petit victor je vais essayer de trouver un petit lieu pour mettre euh, une petite radio. Oh, ouais, ouais, j'essaie de le recoller à ça. Oh, on va se poser une petite radio, j'essaie de trouver un bâtiment bien, là hein. Allez hop, ici, ça, c'est très bien, quoi. On va pas chercher Midi à 14h Oh putain entre entretué Fais gaffe hein, je suis mort ici hein. Merci Doc Les gars sur ma position Sur ma position Tous là Tous là ça ça cap Allez les gars on a blanchi point en cap Il y en avait un qui était caché dans les buissons Il y a un véhicule là au fond là! C'est Quand ça aura blanchi, si tu peux poser une radio avec deux packs pour on éviter qu'on spawn à. Attends, la... attends, la... attends, la... on est en train cap, on une cap, une cap, on verra le. Radio. Ok. Ah, c'est un canon anti-char qui tire c'est même pas un. C'est même pas un char quoi. Merde. Ouais on est pas mal par il s'entrapera un peu de poids Je vais se moquer tout et je me fais buter à ta place quoi Ouais Saute Ah celle je suis bien sur toi T'as dit quoi Il fallait que j'arrive à sauter le jeu sans te faire découper Est-ce que je vais passer à la télévision Euh peut-être Ouais ouais y'a un pack dans le coin mais tout le monde arrive là Aïe y'en a un dans le battement je t'en fais Oh le manor ah oui, mais d'ici j'ai visu sur Impact CDL. Effectivement, à ton nord directement, à SL Impact. À dans le vachon, ouais, c'est dans la colonne du bâtiment T. il gros. C'est à ton midi, euh, il est mort, il est mort. Ok, Impact bon, c'est éliminé. SL, la voie élibre, s'il veut venir d'argent. Ouais, le bâtiment. De... Ouais. Putain, l'enfouir. SL, si tu vas sur les euh, Putain, non, deux les RIMA euh, qui est euh, nord-ouest là là moi je suis dans la maison qui est juste à côté de toi et il y a un mec au rez-de-chaussée attends je vais passé euh, par, par la plage, par la plage est... Tomber, je il est tombé non il est mort je crois je crois que je l'ai eu on en a un appui blindé qui arrive à... Bah, je confirme allez goût du Rix. grenade attention véhicule blindé. Faut ça à gauche, faut ça, gauche. Faut ça à gauche, faut à gauche. tu peux de toi, toi. Pas. Luc, derrière toi. Oh, oh, cool. tu te passé devant moi, et entre anglais et moi, je te réveille dès que je peux. On va, On va le prendre, le... Vois, finalement. T'as pris, il reste ah, encore. Pas pas Tu vois oh, Putain Le pas pris ils ont plus de spawn, bravo les gars Je -vous bien en zone de, de Ouais, il y, y a un Stuka qui va tomber sur le canon donc restez pas loin du canon hein Il découpe comment lui Oh ce bush de fils de pute qu'on a fait c'est magique. Ouais il était pas ouais, grand oh, les gars putain ouais. En, vrai. La... en, en même, même, même temps, la barrio au début mais, mais c'est passé tout on a de suite. temps tant que ça se mette en place. Ouais, la radio je suis vraiment désolé, j'ai vraiment bon, Ah bah je fais un TK sur un, un tir de roquette, super. En plus les autres ils me demandaient mais tant la 6 vous faites quoi On pose une radio et on arrive. <rire> y a tout le temps le mot radio dans, la, dans, j les, dans les trucs Et quand dit, dit c'est bon tout le monde est parti à la guerre là, c'était parti et nous notre push au nord il a fait du bien, on a niqué le canon et on a supprimé un de leurs Ouais, c'était nickel C'est comme ça qu'on gagne le point je pense hein. Je sais pas s'ils ont l'espoir de passer eux là mais Grenade On push, <rire> on push, on push on push, on push, on push Go, go, go, go, go. De quoi, on go on on caper, faut, caper, faut, caper, faut caper. Quoi, Qui arrive, qui arrive sur un eau, sur l'avenue là, attention au nord bon le gunner est mort Ouais j'ai vu Bon oh, bah il vient de ce monde-là Allez bien joué les gars, good game Bravo Ah c'est pas fini les gars Il reste encore un point fini. Il reste un point Ah c'est pas fini c est, c est c est Mais c'est une blague ouais, ça ouais. Tu pètes ouais. un véhicule, il y a un TK ouais Ouais voilà, ouais, il reste <rire> là, <c> un point, <rire> un... il nous reste 97 tickets, ça va être tendu 16 jours en vrai. 97 tickets franchement, ça Ah Ils ont retravaillé les flammes. Merci, Medic. Ah ouais, ça a pas mal les flammes. Putain, y'a plus de bruit là Ouais, bah putain, y'a le nombre d'anglais au sol là. Ils sont en train de fortifier ouais. le moins là surtout. Le véhicule approche pas aussi, les anglais. Les anglais viennent de, de dire pas écrit que. Ah, il reste encore un froid, je crois que c'est le dernier. belle ils ont fermé. Ah ouais, plein nord. Ah oh, Yoman, tu peux construire une radio ici là Si si t'es où je te vois pas Bien aimé. Je, je, les gars oh Bravo à tous je vais, je vais, je vais. Bravo à tous Oh le stade de merde